Donc, salut à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un endroit inhabituel. Donc là, euh, il est 4h30 du matin et je viens d'arriver à l'aéroport en direction de Vancouver. Donc là, je suis actuellement au salon business et euh, on va décoller dans à peu près deux heures. Euh, je vais à Vancouver pour euh, un séminaire un séminaire euh, d'un de mes coachs qui s'appelle Dan Locke et qui organise un événement annuel avec des entrepreneurs qui font entre 7 et 8 chiffres à l'année et euh, voilà Dan c'est quelqu'un avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans Ça avec que j'ai commencé à lancer mon business en ligne et, euh, et bah, voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette chaîne YouTube et voilà, donc, donc je vais vous emmener avec moi et vous verrez un peu comment ça se passe c'est la première fois que je vais à Vancouver, donc on va découvrir ça ensemble. Donc euh, voilà, ce sera une vidéo en mode vlog avec des séquences entrecoupées. Et voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc on se dit à tout à l'heure. Bon, les amis, après 7 heures d'attente, on est toujours sur place, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore décollé. Ce qui s'est passé, c'est que euh, le vol a été annulé pour des problèmes techniques. 3h du matin, je suis debout. Là, présentement, il est quelle heure là Il 14h, 30 bientôt. ce n'est que maintenant qu'on déconne. Donc voilà, on est... Euh, on a changé d'avion également. Voilà, donc je pourrai arriver d'ici quelques heures à Vancouver. Arriver sur place, je vous tourner pas mal de, de contenu, de vidéos. vous un peu les coulisses du Masterman. Le masterman avec des... petits Vous allez voir ce que ça fait de... Ce genre de groupe c'est pas, pas pour ce n'est pas pour rien que moins de créer des groupes d'entrepreneurs et d'investisseurs qui se réunissent à raison d'une à deux fois par mois pour échanger c'est exactement la même chose que je fais ligue on the on your journey this weekend c'est Donc reste connecté. Really? Uh, well, while we're here, well, we are our team is here to create and ensure you have a wonderful experience in the next two days. And before we start, of course, a couple of housekeeping. First of all, or we're already two days at the end of on vient d'arriver. Petit tour en limousine avec... How are you? Very good. Good. Yes. How Welcome. Yes. Let's we'll check out the production side and the media side as well. Nice, uh, nice, nice. Let's Iron go. Iron Man collection, everything. Oh, all right, all, all the right. the super dance toys, isn't it? All go. ah, they're going to, we're going do we just keep going. Let's go. Bon, les gars, on oh, est dans know. le bureau de Dan Lok. Visite. Comment l'espion. <rire> bon après la visite des studios, on va au quartier général. Donc. Uh, see, It's ah. This is where we print the money The money printer is here If you can find the money printer, it's somewhere here This is where we print oh. Wow the same everybody's from the look everybody <laughs> <Yeah>. <laughs> favorite part. yeah, yeah. yeah. <laughs> Let me buy some books for me just for his your local chapter. So done. Uh, just to support him, man. Like, just an incredible guy, really. Um, and I haven't seen him in a few years. in a few years. I looked up to him. I respect him. He's like a, a brother to me, so... Man, I'm just so happy to have him. So please watch this video for introduction before I bring him up. here, yeah. But Chiron has a proven 10x formula. As featured in Forbes, CNBC entrepreneur, used worldwide for Beverly Hills to Wall Street, from Dubai to Silicon kind of Valley. Results across industries and billions of dollars in sales with Chiron's 10x growth results. No hype, and no theory, just proven the practical results. No success. Use clues, not shortcuts. So here's a blueprint, a formula, a billion dollar 10x for you. For a strong three by Please stand nice up. <laughs> à tous à terminer euh, les deux jours de mastermind donc je suis resté une journée de plus pour visiter la ville donc là on est vraiment euh, à la pu à l'une des plus hautes tours de Vancouver donc ça donne une vue 360 sur la ville donc je vais vous finir ça pour que vous puissiez un peu admirer C'est là que je me rends compte que cette ville est vraiment... Je ne sais pas que mon était comme ça en fait. C'est-à-dire j'avais l'impression que c'était une ville un peu... Euh, voilà, sans plus, mais... Vraiment, vraiment, j'ai vraiment apprécié quoi. Et clairement, euh, ces deux jours. vous faire une vidéo de récap par rapport à ça. Mais ça m'a vraiment permis de voir les choses autrement, c'est-à-dire de voir les choses en voilà, c'était un événement où il y avait des dizaines d'entrepreneurs qui génèrent des, des centaines de milliers de dollars, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions par an. Et euh, voilà, comme quoi c'est possible vraiment d'atteindre de gros objectifs si vous en avez vraiment les Si vous voyez les choses en grand, si vous visez grand, c'est possible d'avoir ce genre d'objectif. Je vous ferai vraiment une vidéo de récap euh, de ces deux jours avec euh, Dan, Dan puissiez ben voilà dans la mesure du possible recueillir reprendre ces conseils les appliquer dans votre business les appliquer dans votre dans vos investissements dans votre vie de manière générale mais euh, clairement pour moi ça fait trois ans que je me fais accompagner par lui j'ai juste vu les choses aller de façon exponentielle que ce soit dans ma vie personnelle dans dans mes investissements dans mes entreprises dans, dans mes entreprises également donc voilà donc on se dit à très vite et euh, voilà. Franchement, si vous voulez venir à Vancouver, n'hésitez vraiment pas. À